Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, ouais, donc là on vient d'assister à un match du Paris Saint-Germain, c'est ce qu'on demande depuis un an et demi. Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer Là, ça fait plus d'un an et demi qu'on demande au Paris Saint-Germain de faire un bon jeu, et c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé de jouer de manière sérieuse, appliquée et talentueuse, contre qui Contre l'Orient <rire> Surtout qu'il y a trois semaines, on était en quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. On aurait pu faire un gros match là-bas, mais c'est contre Lorient qu'on fait des masterclass. T'as vu comment M -M -M -M Bom Mbappé, on n'a rien à dire à lui, sur lui, on ne va pas se mentir. Le mec, qui réalise euh, des masterclass à tous les matchs. Au Real Madrid, aller-retour, il leur a montré que lui, il n'est pas là pour rigoler. Mais là, ce qu'il a montré à Lorient, c'est que lui, il joue au foot et que Lorient, il joue à la pétanque. Et c'est du grand n'importe quoi. Il les passe comme des plots. Non, mais Mbappé, là, il va falloir que tu te calmes, là. Wesh, t'es ouais, en train d'aller trop loin sur la Ligue 1. Chaque défenseur, ils sont là. Ils... Dès que t'as le ballon, c'est la panique totale. Panique à bord, il euh, y a tout qui est en train de couler. Le mec, il se remet en question sur sa vie, sur tout. Non, mais là, tu vas mettre des gens à la retraite alors qu'ils ont même pas encore fait 10 ans de football. Là, qu'est-ce que t'as fait, là, aujourd'hui T'as remis la couronne hein, de roi sur la tête de Neymar. Neymar, c'était plus un roi, c'était un paysan. Tu lui as remis la couronne du roi. Et en plus de ça, tu as fait briller le petit nain, Lionel Messi. Là, aujourd'hui, il a fait un bon match. Il t'a fait des passes, il t'a fait des passes, il a fait des bons trucs, des appels, des redescentes. Il a tout fait, là. Il a mis son petit but, une petite barre entre autres. Franchement, c'est bien ce que vous faites. Mais c'est un petit peu trop tard. Tu vois ce que je veux dire Déjà, le championnat c'est terminé. Euh, il est gagné. Mais là, là, vous nous faites ça. Maintenant... Mbappé, il n'est toujours pas encore en, euh, prolongé. On ne sait même pas l'année prochaine c'est quelle équipe qu'on va avoir. Et c'est maintenant que vous commencez à bien jouer. Non, mais au Paris Saint-Germain, il n'y a vraiment rien qui va. Hein. Je ne comprends pas. Quand les échéances se sont passées, c'est là que vous vous énervez. On hein est en, en Ligue des Champions, là, vous mettez, vous claquez des 5-1 contre Lorient. Tu sais que normalement, si on avait joué tranquillement, bien comme il fallait, on aurait pu mettre au moins 2 ou 3-0 au Real Madrid. Hein mais comme eux, ils sont là... Ils sont aidés par tout l'arbitrage. Tu, tu entends ce que je te dis Ouais, j'ai la haine. L'arbitre, dès que tu vas au Bernabeu, lui aussi, il met son maillot du Real Madrid. Tu entends ce que je te dis Et puis voilà. L'arbitre, il a, il a sifflé. pas ah, Il avait faute, il n'a pas sifflé. Et puis voilà. Oui, je l'ai toujours en travers de la gorge. On se fait toujours éliminer. Toujours éliminer. Ou bien on arrive en finale et on perd. L'année prochaine, le meilleur joueur qui a pu porter le maillot euh, euh, du, du, du Paris Saint-Germain. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais toi, tu connais rien. Il y a Rai, il y a Okocha, il y a Ronaldinho. Oui, mais là, ce que euh, Mbappé, il est en train de faire, hein, c'est incroyable. Stratosphérique. 23 ans hein? 23 ans 20... Qui est à son niveau à 23 ans hein? Quel joueur était à son niveau à son âge hein? Voilà, voilà, voilà, bande d'ignorants. Ouais, mais c'est vers les, les 28, 29 ans que vos, vos joueurs préférés, ils ont commencé à jouer, hein. Hein? donc commencez pas à faire les malins avec moi bon euh, vas-y tu connais j'ai envie qu'il reste c'est pour ça que je parle comme ça mais bon j'oublie rien il y a eu des grands joueurs là on a un grand joueur qui est au Paris Saint-Germain et on veut le garder tu entends ce que je te dis mais là il y a les, les voleurs ceux qui, a, qui achètent tous les arbitres le Real Madrid ils sont dans l'histoire ils vont peut-être nous voler notre joueur après nous avoir éliminés en quart de finale non mais quelle violence quelle violence, J'endors pas.